Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est sur un énorme, énorme, énorme, énorme, énorme, énorme, énorme, oh, je bug, je vois, énorme nid de frelons asiatiques. Voilà, à hauteur d'homme, à peu près un mètre du sol, dans un petit abri, euh, pas très haut, donc il va falloir que je rampe pour y aller. Euh, ben, je vais vous montrer ça, il est, il est pas mal Franchement il est pas mal Donc on est le 30 août 2020 Un dimanche Et on va aller faire ce petit nid Et à mon avis il va y avoir une belle attaque Allez je vous montre ça euh, Vous voyez le petit abri juste là On va faire doucement Parce que là Je vous dis qu'il y a du monde. Il y a du monde et il y en a un qui est même venu me voir parce que je pense que sur la caméra il doit y avoir encore du phéromone de, ou de, du venin d'autres de, de, interventions donc ben, il fallait que je fasse gaffe parce que j'ai pas la tenue. Allez ce que je vais faire, ce que je vais me préparer et on va aller au petit combat. Allez à de suite les dédés. allez on est prêt pour le combat allez on va aller voir ça Depuis près en toute sécurité bon il est énorme mais je trouve que cette année je sais pas vous les collègues mais un coup on trouve des petits nids un coup on trouve des gros nids des énormes des moyens et euh, c'est bizarre normalement on devrait trouver un peu les mêmes tailles à peu près mais là non cette année c'est la folie on dit qu'il y en a qui sont sortis de l'hibernation très tard et il y en a très tôt donc on va voir ça Allez, on va essayer de dégager. Allez, on va dégager un peu les trucs pour pouvoir ramper dessous. Ah ouais, ah ouais, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Je crois que même je vais enlever le ça va me gêner. Allez, on va aller regarder ça vraiment de plus près. Ah ouais, je vous avoue, il est beau. Déjà ça tourne autour de moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si on compare de la main... Bon là déjà il y a des attaques. Là déjà il y a des attaques. Voilà. Bon allez, on va mettre le produit. On va poser la caméra là. Tant bon, séparer la poudre. Alors je vais mettre des petits bouts, un deux partout, mais jamais pas une grosse quantité. Voilà, on est bien là. Hein on est bien putain. On va faire attention à la visière quand même, à la grille, s'il si ne peut pas à travers. Voilà donc là il faut laisser agir Moi oh, je suis bien là, et vous les DD, vous êtes bien Moi oh, c'est pas mal Il oh, y a du monde hein ah, c'est un nid qui peut contenir d'aller les 10 000 frelons à mon avis Pas tous les coups que je reçois on va essayer d'ouvrir un peu alors beaucoup d'épaisseur je vous montre ça on est sur euh une, deux, trois, quatre, allez, quatre ou cinq galettes. On voit que l'isolation est épaisse. Hein. Ah, mais avant que je sorte de là, hein. en passer moi je suis bien en fait je suis bien je suis assis là tranquille à l'abri s'il pleut c'est nickel voilà entouré de frelons bon. on va aller au combat suivant au prochain chantier on va laisser agir bien sûr le client ben, il faut pas qu'il s'approche là jusqu'à ce soir hein. là il va être vachement énervé <coughs> J'ai le couronnage, je crois. Bon, allez, je vais plier le matériel je vous reprends tout à l'heure. Allez, je suis sorti. Je vais remettre ça. Voilà, bon, là, je vais m'éloigner, je vais retourner à la voiture parce que les frelons vont quand même me suivre. D'habitude, donc j'ai récupéré la caméra. Alors, la voiture est pas très loin, donc on va faire le tour tranquillement. Tant que les frelons s'éloignent, allez, échappez-vous, partez, allez, retourner dans votre nid là parce que je voudrais enlever tout ça en toute sécurité. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les Dédés Dites-moi le dans les commentaires. Il est vachement abusé ce nid, il est très, il est très beau. moi bon, ça fait du bien d'avoir des nids comme ça, franchement, moi j'adore. Bon il y en a un là qui, hop, qui veut pas lâcher Ah là voilà, je t'ai attrapé non Eh non, loupé Allez je vais me le A mon avis la caméra doit être pleine de venin ah, Regardez celui-là il essaie de piquer à travers le gant. Il revient. Allez faire très attention quand on enlève la combi là parce que là, quand on a une grosse attaque comme ça, ils, suivent, ils peuvent vous suivre de très loin. Allez, j'arrive à la voiture. Allez, je vais poser la caméra là. Et vérifier si j'ai rien. On va ça. et comment ça va faire chaud bon voilà les dédés la vidéo est presque terminée elle est même terminée L'intervention est terminée, il faut laisser agir. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu parce que la vidéo elle vaut le coup. Et moi je vous dis à très bientôt les dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelo Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah ah ah